tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la conception d'un objet 3D, euh, un projet métal-bois. Qu'allons-nous voir dans cette vidéo Et surtout, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire par la suite Premièrement, d'avoir une idée globale de notre projet. Deuxièmement, de peaufiner les détails qui, nous verrons, deviendront importants. Et troisièmement, de connaître le plugin intéressant qui va nous permettre de faire une fiche de débit et surtout de faire de belles économies. Et en fin de vidéo, je vous donnerai une petite astuce. Mon projet c'est un bout de canapé. Alors, pour plusieurs choses. La première, c'est un petit meuble, c'est plus ou moins facile à faire. Et la seconde, je voulais mettre un petit défi, c'est le faire en lévitation. C'est la mode actuellement, le faire en lévitation, pourquoi pas essayer. On va commencer notre, euh, notre projet, et je vais tenter de vous expliquer comment on fait au plus simple possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai très certainement. Donc dans un premier temps, je vais créer un tube en 30x30. 30. 30, 30. Alors, mon projet, il va faire 30 cm. Alors, pour connaître les dimensions, n'hésitez pas à regarder sur internet hein, les meubles qui se font actuellement. Donc moi je suis parti sur une base, un, un bout de canapé d'une hauteur de 63 cm, 630 mm. Et 300 mm en carré au niveau du plateau. On va faire ça. Alors je sais que les dimensions, ça va être du 30-30. Donc dans un premier temps, je prends le crayon. Quand j'ai 30 c'est 30 cm. Donc je crée une ligne. Ici, vous voyez que se crée en millimètres les dimensions. Moi, je veux qu'il fasse 30 cm, donc 300 mm. Je note directement et j'ai ici donc une ligne qui se crée de 300 mm. Mon tube fait 30 mm sur 30 mm. Donc je prends cet outil, je crée une forme et ici au niveau des cotations. Je peux donc changer manuellement et moi ce qui m'intéresse donc c'est 30.30 et voilà. Donc avant je n'hésitais pas euh, pour vraiment un peu plus de réalisme euh, à créer euh, vraiment euh, voilà c'était je savais que par exemple c'était du 3 mm euh, je faisais 3 mm je supprimais ça faisait vraiment le tube mais euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe après pour euh, pour couper euh, pour couper le tube enfin bref vous verrez voilà donc une fois qu'on est là on prend ce petit outil Et on vient le mettre jusqu'à l'extrémité. Voilà. Voilà. On a déjà un premier tube qui a été fait. On le sélectionne en cliquant trois fois. On appuie sur, sur ce petit icône ici pour le créer un composant. C'est très important de créer le composant. C'est ce qui va vous permettre après de faire la fiche du débit. Très très important. Donc pour faire un cadre, tout logiquement, il nous faut quatre il nous faut 4 tubes comme ça, donc je sélectionne, j'appuie sur ALT je prends la petite, d'abord, dans un premier temps, je prends la petite euh, croix ici j'appuie sur ALT il y a un petit plus qui se met donc je fais ça et j'appuie sur x3 voilà il fallait trop, donc 3 de plus donc là, ben, il suffit maintenant tout simplement de rejoindre les 4 tubes Donc voilà, nous avons déjà notre premier cadre qui a été effectué. Je sais que dans mon projet, il y en aura deux. Donc il y aura la base et il y aura le plateau. Donc je peux déjà créer un groupe, je sélectionne tout, clique droit ici dans la structure, créer un groupe. Je vais l'appeler par exemple base. Je sais que mon futur plateau sera aux mêmes dimensions. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne la petite croix avec les flèches. Je sélectionne base, alt et je monte. Après, je sais que ma hauteur sera de 630 mm. Donc, je sélectionne ici ce petit curseur. Je viens à la base, je viens au point le plus haut de mon plateau. Et voilà, ça me marque exactement combien de millimètres, combien d'espace il y a entre les deux. Comme je sais que ça, veut, que ça doit faire 630, je le monte jusqu'à trouver 630. Voilà, donc là on, on est à 633,2. Je dois descendre donc de 3,2. Je sélectionne, je descends. Même si je me trompe, c'est pas grave. Manuellement, je marque 3,2. Et voilà, 630, 630 mm. Je peux supprimer. Je peux sélectionner ici et le nommer ici en, en trait plateau. Donc voilà, on a déjà la base et le plateau. non plus que maintenant la structure. J'aimerais faire la structure en 20-30, en tube de 20-30. Donc comme tout à l'heure, je crée un tube en 20-30. Manuellement, 20-30. 30-20 plutôt. Avec ce petit curseur, je, je sélectionne et je viens à l'extrémité. Voilà du 20-30. Donc ici, ce que nous, on veut faire, c'est de la lévitation. Donc, il faut surtout pas, tout logiquement, faire en sorte que la structure soit complètement consolidée. Je sélectionne mon tube en 30-20. Je n'oublie pas de le faire en composant. je viens ici le mettre ici pour trouver le milieu c'est très simple je sélectionne mon tube j'appuie plusieurs fois pour pouvoir le modifier vous voyez les petits points qui se mettent je prends le petit crayon et je vous voyez quand vous euh, vous baladez sur l'arête hop un petit point se met point du milieu je peux faire un petit trait je vais faire la même chose sur mon tube ce qui va me permettre de pouvoir les aligner parfaitement au niveau du milieu donc là ce qui m'intéresse maintenant c'est de la monter. Je sélectionne les flèches ici un cercle je mets ici. Alors si jamais ça se met pas dans le bon sens, vous jouez avec les flèches de votre clavier. Vous voyez hop. Et là, je monte. Donc je mets à 50 degrés, je mets manuellement 50 degrés. J'appuie sur la petite icône ici pour voir au travers. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas de le mettre ici au bord, mais pour que ce bord-là touche ce bord-ci. Je sélectionne. Et je le déplace dans l'axe. Voilà. Pour l'instant, la taille nous importe peu. On pourra modifier ça par la suite. Maintenant, il va falloir ici faire une petite barre très bien faire un copier coller mais il faudrait remodifier ensuite l'angle donc je vais recréer tout simplement une autre barre Et... n'oubliez pas de le faire en composant donc cette barre maintenant, je peux la mettre ici. Comme tout à l'heure, peu importe la taille, on pourra la changer après. Voilà, donc on a déjà créé la structure, la première structure du bas. Et bien maintenant, on va faire celle du haut. Donc là, donc là déjà je peux donc regrouper les composants. Créer un groupe. Et je vais l'appeler tout simplement structure bas. Je vais faire un copier-coller de cette structure. Voilà. Ctrl-C, Ctrl-V, je clique. Je vais la tourner pour qu'elle puisse être dans le sens opposé. 180 degrés. De la même manière que tout à l'heure, je veux la mettre au centre. Je essayer de me baser sur ce trait-là, mais je vais en faire un autre, ce sera plus simple. Je vais le nommer Structure Duo. compte que là, ça c'est des accès. j'ai dû faire une mauvaise manipulation, c'est pas grave. On va remettre ça comme il faut. Voilà, ça c'est bien remis. Donc là, je vais de nouveau recentrer. c'est de le mettre en bas voilà c'est mieux et je le déplace au bord ici voilà maintenant que notre structure principale est faite maintenant on va pouvoir rentrer dans les détails pour peaufiner donc les détails par exemple ici je vois mes barres se touchent, ça ne va pas être bon, donc je sélectionne, j'appuie dessus, et je la descends le long de la barre, voilà, donc là déjà elle se touche, elle se touche moins, mais moi ce qui m'intéresse quand même c'est qu'il y a une certaine symétrie, donc comme tout à l'heure je prends ce icône, petit, petit cette petite icône, je fais la longueur, Sur celle-ci, c'est 382 mm et l'autre 418,2 mm. Donc on va faire en sorte qu'elle soit euh, qu'elle pareille. Donc le 418 dépasse. Donc, donc 418,2 mm, on va essayer de faire un chiffre rond pour, euh, pour la coupe. C'est plus simple. Donc, on va mettre, par exemple, euh, 441 euh, 41. Donc, en centimètres, hein, ce sera plus facile. On va essayer de faire 42 centimètres. On va voir ce que ça donne. 4, 4, 4. 1,4. C'est pas bon. Donc, il y a 1,4 mm en trop, donc comme tout à l'heure, je sélectionne, je monte, c'est pas le bon. Je le sélectionne. 1,4. Voilà, 42. Et ici, on va faire pareil. Voilà, donc j'ai 42 cm d'espace entre les deux, ce qui me convient parfaitement pour l'instant. Donc ici, je vais pouvoir donc réduire la barre. On voit hein, elle est en intersection avec l'autre. Je la sélectionne pour la modifier. Donc j'appuie trois fois dessus, je prends cette icône ici, l'extrémité, et je réduis. Et vous voyez comme je ne l'ai pas rendu unique, et bien l'autre fait de même. Alors là c'est pareil, je vais prendre la mesure, une mesure intéressante. Je prends l'extrémité ici, l'extrémité ici. Et j'ai donc 115,3 mm. Ce qui m'intéresse quand même, c'est que ces deux-là chevauche pour pouvoir mettre après le câble pour l'effet de l'évitation. Donc je vais le retransformer. 0,9 Je vais faire 0,9. 17 mm ici. Je peux supprimer les mesures qui ne m'intéressent plus. Maintenant on va réduire donc euh, tout ce qui est en trop. On va réduire tout ce qui est en trop, comme ici et ici. Comme tout à l'heure, je sélectionne trois fois, de nouveau trois fois, je prends cette icône et je baisse. Je laisse quand même dépasser un peu pour pouvoir ensuite faire la coupe. Je vais faire pareil pour cela. là La première partie est terminée. On a pu faire notre structure principale. Maintenant, on va euh, faire en sorte de connaître les angles de coupe ainsi que les longueurs. Mais ça, les longueurs, ça sera dans la troisième partie. On continue. Donc pour connaître exactement les, les angles de coupe, on va commencer par exemple, par couper, à partir de la base. Je vais déjà regrouper. Tout est regroupé déjà. On va partir de la base. On va se mettre en mode... Pour regarder à travers. Et voilà, On voyez, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est d'avoir cette coupe ici, l'angle de coupe. Donc même si jamais vous ne connaissez pas l'angle que vous avez mis, vous verrez, on pourra le retrouver ensuite. Je sélectionne l'objet à couper. Je prends le petit crayon et je dessine donc le long de la barre où elle sera soudée. Je viens ici, je vais dans fenêtre. Info sur le modèle et je vais jouer ici avec masquer. Voilà, vous voyez, comme ça tout disparaît et je peux couper aisément. Ce qui est en trop, donc je prends le petit gomme. Et je supprime même cette petite euh, ce petit trait là qui me servait tout à l'heure de repère pour le milieu. Je peux remettre Le modèle, j'ai déjà ma première coupe. Alors, le fait d'avoir copié-collé cet objet ici, ça a permis donc au reste de se faire aussi. Donc, à la partie du haut, on va vérifier. Voilà, c'est parfait. Ça s'est fait également. enlever les petits traits ici qui ne servent à rien. Voilà. Et je vais faire pareil pour ici. Alors ici, comme c'est l'intersection de deux barres, on va couper d'une manière différente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, la coupe ici, ce qui serait intéressant de faire, c'est une coupe comme ça. Donc ici, je me rends compte que ça ne rentre pas dedans, donc je vais modifier. faire en sorte quand même qu'il y ait quand même une belle une belle intersection qui se fasse voilà voilà là c'est parfait donc voilà c'est parti je vais je fais ma coupe donc je précise, ça c'est pas manière de faire, il y en a certainement d'autres, comme la sélection, euh, euh, on peut par exemple, voilà, un clic droit, intersection des faces avec le modèle, mais euh, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, sur, certaines, euh, sur certains projets où justement les intersections ne se mettent pas tout le temps, donc ça c'est la plus simple, en tout cas pour moi, que j'ai pu trouver. Donc on continue, Donc je coupe. Je vais remettre au mode mode édition donc là je fais en sorte voilà que les deux barres voilà c'est ça qui m'intéresse je coupe également ici et ici Je joue avec masquer j'ai les faces qui ne m'intéressent plus. Je gomme. Je peux démasquer. Je vois ce que ça donne et je peux faire la même chose donc, avec cette barre-là. Je me rends compte ici qu'il y a un petit décalage, c'est pas grave, je sélectionne cette partie. Maintenant je sais que les dimensions sont partout pareilles donc c'est pas un souci. On peut faire pareil pour les deux cadres, euh, bon là c'est des coupes à 45 degrés, euh, donc c'est pareil, c'est le même principe. Voilà donc nous avons terminé la structure principale de notre projet. Donc, euh, Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de connaître le débit. La fiche de débit afin de connaître les matériaux à acheter en conséquence et de ne pas acheter trop ou pas assez. Donc c'est parti. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous procurer donc sur le logiciel SketchUp, le plugin qu'on trouve ici. Donc Le plugin s'appelle Open Cut List by L'air-du-bois cutlist l'air du bois je sélectionne donc ce lien voici et donc voilà j'arrive sur open cutlist site officiel et là vous pouvez télécharger gratuitement ce petit plugin super intéressant euh, et l'installer directement pour SketchUp sur votre ordinateur et donc ça va vous permettre donc là j'y suis j'appuie sur générer donc j'ai des composants donc c'est pour ça qu'il était important de mettre des composants j'ai tous les composants qui donc composent mon projet je clique sur par exemple le composant, composant 3 et j'arrive donc sur cette barre je peux voir à quoi ça correspond Donc c'est les petites. Il y a une matière, donc j'ajoute une matière. Je sais que c'est une. Euh, moi je le, je le nomme comme ça. Hein. Donc acier 20-30. Je sais que c'est du 2 mm d'épaisseur. Couleur noire. Type. Donc quand je l'achète directement chez mon grossiste en acier, ce sont des barres. Je mets une surcote. Ce sont des barres donc, pour moi de 3000 mm. Donc je modifie ici. Bon il y a plus, hein, mais pour le transport, c'est plus simple pour moi. Je modifie ici donc le 20-30. Mais ça c'est pas très grave ça. Je crée. Généré. Je peux lui mettre l'acier en 20-30. Voilà. Composant 2, je regarde à quoi ça correspond. C'est toujours du 20-30. Je peux lui remettre exactement la même matière. Et le composant A. Il y en a donc 8 qui correspondent tout naturellement au cadre. Matière. Donc là j'en crée une nouvelle. Puisqu'il s'agit donc de l'acier en 30 par 30. 2 mm. Couleur noire. Type pareil Donc ce sont des barres de 3 mètres. Section standard 30-30, je crée, je génère, je lui mets la matière à 30-30, valider. Et voilà, donc là, ce qui nous intéresse maintenant de savoir, c'est les longueurs à acheter. Donc moi, pour ma part, c'est du 3 mètres de barre que j'achète. J'appuie sur « Calpinage »,« Générer ». Et j'ai ici donc le nombre de barres en 20-30 que je veux acheter. Donc là, une seule. Et j'ai donc les découpes qui se mettent ici afin de pouvoir euh, avoir une bonne efficacité au niveau de la coupe. Vous voyez là donc 52,33% d'efficacité de dans la barre. J'aurai un reste. Je pourrais le réutiliser pour autre chose hein, et, et c'est pareil donc pour l'autre pour le 30-30 je vais essayer d'y revenir débit je peux fermer ici 30-30 je sais qu'il me faut une barre et voilà les découpes. il me dit exactement comment je dois les découper Vous voyez, j'ai fait une erreur, je me rends compte que ce sont des barres de 35... Ah non, ce n'est pas 35. Calpinage, je vous conseille de faire euh, la marge... Je vais enlever la marge d'erreur. Voilà, surcote dans la propriété de la matière, vous enlevez euh, 50 mm, ça nous rajoute euh, de la barre, au niveau du découpage, je vais faire pareil pour le 20, 30, pas surcote, capinage, voilà, donc j'ai exactement le nombre euh, de barres qu'il faut que j'achète qu en, en 3 mètres, donc un seul, pour faire 8 pièces de 300 mm, si jamais vous aviez une conception plus grande, ben, il vous aurait dit deux barres par exemple, avec à chaque fois le taux d'efficacité. Ce qui vous évite donc d'en acheter trop ou pas assez. Donc là, maintenant qu'on en a terminé avec euh, donc le débit, qu'on peut imprimer hein, d'ailleurs, hein. imprimer, donc, vous, ça va vous imprimer donc, exactement ce que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à l'accrocher dans votre atelier. Donc pour finaliser, là c'est la structure principale. Euh, personnellement, il faut rien d'autre. Hein, pour faire le plateau en bois, ça je vais pouvoir le faire quand ce sera terminé, mais on peut finaliser, hein, tout simplement, euh, pour faire un peu plus joli. Donc là, je vais dessiner un rectangle ici. Je vais dire que mon, que mon bois fera une épaisseur, par exemple, de 18 mm. Je n'oublie pas de le transformer en composant. Je peux lui mettre une matière bois. Vous allez sur BLB bois et vous aurez donc des plugins et donc certaines matières qui seront dedans. Donc moi c'est du chêne généralement avec lequel je travaille. Je rajoute un peu de chêne. Et puis ben, vous pouvez toujours aussi ajouter donc, les... les câbles qui vont tenir l'ensemble. Et voici donc notre produit fini. J'ai oublié de vous parler donc, des angles de coupe. Les angles de coupe. Si vous voulez connaître l'angle de coupe, euh, c'est très simple. Euh, donc vous supprimez ce qui ne vous intéresse pas. Donc, moi, le bois, pour l'instant, ça ne m'intéresse plus. La, les ba la base ne m'intéresse pas. Surtout, on va travailler donc, sur la structure. Je vais enlever les couleurs. Donc si vous voulez connaître un angle de coupe, vous venez sur la barre qui vous intéresse. Je vais prendre celle-ci par exemple. Je prends le petit rapporteur qui est ici. Je me mets dans le coin. Je le me mets sur une extrémité, sur l'autre. Et là, en bas, vous avez tout en bas à droite, vous avez l'angle de coupe qui s'inscrit. Et donc très facilement, vous pouvez donc le, le faire et l'autre, ça, ça sera pareil. Si par exemple, je veux connaître l'angle de coupe ici, sur le, la partie qui sera soudée au plateau, à l'extrémité, ici. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit tuto rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas aussi à me les dire. Je suis preneur. Et maintenant, le petit bonus. Alors, ce qui est sympa avec l'application SketchUp, c'est que vous pouvez télécharger l'application SketchUp. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir, donc, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Vous téléchargez votre projet via, donc, Dropbox, euh, fichier sur l'appareil. Si vous avez mis votre fichier d'enregistrement euh, SketchUp dans votre téléphone, vous prenez votre fichier. Donc, vous l'avez ici en 3D. Vous pouvez donc le bouger. Et avec les téléphones compatibles ou les tablettes, vous pouvez donc le temps réalité augmenter. Donc c'est ce que je vais faire. Je pose ici et vous voyez donc ce que ça donne chez vous. On peut regarder les détails. Et voilà, la petite astuce. Vous pouvez voir exactement ce que ça donne chez vous. Vous retrouverez bientôt euh, la conception du, de ce projet dans l'atelier. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt